Ok grosse séance aujourd'hui, on les haltères, de 9 kg, premier exercice, écarté. Mmh. Mmh. Mmh. Salut, excusez-moi, il reste beaucoup de séries avec les 9 kg, c'est ma première série, il m'en reste 14. <rire> Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui on va vous donner les 5 meilleurs exercices en musculation Ça vend un peu du rêve là Ouais pour prendre du muscle pour prendre du muscle pour comment? prendre du muscle et pour sécher pour tout ce que vous voulez Alors, pour avoir de la force les gars on, on va faut... nuancer bien évidemment il n'y a pas de meilleur exercice en musculation c'est les meilleurs qui vous correspondent à vous chaque personne est différente il y a des personnes pour qui certains exercices ne fonctionneront pas parce qu'ils peuvent pas le faire à cause de divers problèmes etc pour savoir vraiment le meilleur exercice qui est adapté à vous faut bien connaître son corps ses points forts ses points faibles et pour ça quoi de mieux que non, non pas tout de suite tu suis, tu, tu c'est maintenant ils sont là c'est bon ils ont compris de c'était témoins quand vous de l'oseille deux deux Vidéo, les gars, pour les plus fidèles. Euh, mais il faut connaître aussi ses insertions, euh, ses longueurs de segments. Bien ses divers euh, problèmes médicaux là, tu sais. Euh... Ouais, c'est pathologie. C'est pathologie, c'est le mot que je cherchais, ouais, monsieur le scientifique. Tu, tu demandes, tu demandes. <rire> et là, vous trouverez le meilleur exercice et ouais. les meilleurs exercices faits pour vous. Mais nous aussi, on devait prendre un individu lambda qui sans peut faire vra... tous les exercices sans problème. Non, mais sans vraiment l'analyser. Ouais. Euh, on l'orienterait euh, en priorité sur 5 exercices qu'on va vous donner ouais. et ça sera surtout pas des exercices de finition ou d'isolation. Ah Non, ça faut arrêter. On est dans la salle, faire de la poulie d'entrée. Moi, <rire> moi je ne peux plus voir ça. J'en vois tous les jours, genre, ça m'énerve. Ça fois, commence à m'énerver. Allez sur son Instagram, donc je suis sûr, ça m'énerve. YT et Didio Fitness, euh, vous verrez sur ses stories, à chaque fois, il attend <rire> la poulie. Il y a un débutant, ça fait 6 séries qu'il fait à la fin. Il n'y a plus. Il a même pas fait de bench, rien, il arrive, il poulie. Allez. Oh, les pecs, qu'il fait, oh, oh, il arrive, il est comme ça. <rire> T'es fatigué les gars Oubliez, si vous êtes débutant, c'est aussi pour vous pour cette vidéo Les bases Le mardi, vous le savez, c'est les bases, c'est l'essentiel On est là pour vous motiver Il n'y aura pas de oui, les élévations comme ça, tu tournes ton poignet comme ça Non, il n'y a pas ça ici Oubliez, bon. les 5 meilleurs exercices, ce sera des exercices polyarticulaires Évidemment dont... Définition monsieur le scientifique Donc mon cher petit DJO, les exercices polyarticulaires sont des exercices qui visent à recruter plusieurs muscles en même temps Figure-toi. Plus... C'est incroyable. Plusieurs articulations. Plusieurs. Tu fais un exercice, il y a tout, il travaille. Mais c'est super. super. Mais c'est super. Mais c'est super. En gros, plusieurs articulations qui entrent en jeu, c'est un exercice polyarticulaire. Et ça engage plusieurs groupes musculaires. C'est le meilleur bénéfice en termes de top. temps et de gain, les là. En plus de ça, euh, l'exercice polyarticulaire, libération d'hormones énormément, ça, incroyable. Donc, on que on favorise la bien, prise de, de masse musculaire veux, et, que ça. et aussi brûle énormément de calories donc pour ceux qui veulent maigrir euh, les gars ça va vous demander énormément d'efforts euh, c'est vrai euh, les gros exercices euh, polyarticulaires donc, faites du polyarticulaire faites du polyarticulaire ça, ouais, pitié je pense qu'ils en ont tous euh, dans leur programme ouais. mais peut-être pas sur chaque séance euh, donc nous on va vérifier ensemble avec vous là comme si on était vraiment vos voilà. coachs que vous aviez donné à me subir sur fitnessfusion.fr on va vous rappeler ce qui serait bien de mettre des exercices polyarticulaires sur chacune de vos séances. Ouais, et Évidemment, si vous placez des exercices polyarticulaires pour les débutants, après ceux qui font d'après-fatigue, ils auront quelques, un exo d'isolation par exemple avant, mais mettez-les en début de séance. C'est des exercices qui sont très énergivores, ça vous prend plein d'énergie. Il faut qu'ils soient en début de séance pour que vous les fassiez de manière efficace. Par exemple, pour les pectoraux, on aura le développé couché, fameux. Hein. Voilà, l'exercice le, rond en musculation. Évidemment. Euh... Obligatoire, les gars. Obligatoire. Que ce soit alter ou barre. Donc, c'est le c'est le meilleur exercice euh, pectoral. C'est le même mouvement que les pompes. Donc, euh, ne commencez pas à me dire en commentaire. Non, il y a aussi les pompes et tout. Les gars, il y a aussi le développé alter. C'est la même chose. Bien Après, sûr. Après, à vous d'analyser votre corps pour mettre en place la meilleure des variantes. Mais le développé couché, ça reste le, le, meilleur le meilleur exercice meilleur. des pectoraux. Masterclass. Si euh... c'est le préféré de tout le monde, c'est pas pour rien. Ah, mais c'est aussi parce qu'il y a un côté. Euh, Vas-y, oh, je. Je fais pas de, la de la muscu. Plus... <rire> non, mais en général, la première question qu'on te pose, c'est tu pousses combien au développé couché et je suis bien content de pouvoir y répondre quoi. <rire> et avec fierté, hein. 180 m'attard, j'en ai mis marre de toi. Deuxième exercice, on part sur quoi Sur un exercice dos, on va dire. Quel est le meilleur exercice pour faire le dos Un de tes préférés, je le sais. Le dos. On en a parlé là, la dernière fois, on va se battre. Ah, c'est compliqué, en vrai, je les aime tous. Ma science, la séance 2, c'est ma séance préférée. Si je devais en choisir un seul, ça resterait les tractions. Tu en étais sûr. Mais euh... on dirait un petit oiseau, comment il s'envole on, on l'avait mis, celui-là Ben oui, on l'avait mis. Ah, je pensais que t'allais parler du dos. de terre. C'est à la fin, c'est okay. pas que le dos, ça. ça c'est dans les masterclass numéro 1. Ouais, ça, c'est le God. C'est le meilleur. <rire> ok, donc on va parler des tractions, si je comprends bien. Mais qu'est-ce que t'as à dire sur les tractions Ben, on peut en faire partout, déjà. toi, tu le fais partout, où tu veux. Là, là, tu veux faire... Ici, regarde, là, tu veux faire des tractions un peu, peut-être <rire> des tractions de côté <rire> avec la tête qui part dans le coin <rire> qu'est ce que ça va recruter comme muscle concrètement les tractions donc le grand dorsal les rhomboïdes les trapèzes tout votre dos euh, les biceps aussi les, les écoles, avant bras les triceps aussi légèrement les avant-bras la pointe qui va se le renforcer. gainage euh... parce que c'est vrai que pour les pectorons on l'avait pas dit mais les épaules les, les triceps, triceps un peu les biceps aussi le, le dos gainage. les fessiers si vous utilisez le black drive Gainage, de toute façon, ce sera surtout les exercices voilà. polyarticulaires. Donc, à chaque fois qu'on le cadeau. Donc, à chaque fois qu'on énumère les muscles, toi, tu dis gainage, gainage, gainage. Gainage, gainage, gainage. ça fait que euh, le gainage. Donc, voilà pour le dos. Euh, si vous voulez euh, le dos argenté, le dos de baki, euh, tout que, toutes les références que vous avez, les gars, les tractions, ça doit figurer dans votre programme. Donc, ensuite, on aura un exercice polyarticulaire pour les jambes qui va englober vraiment toute la cuisse. Si tu le fais, c'est tout, tout, tout, tout. tout. Ça glisse, toi. Et là, il y en a plusieurs hein, quand même. On devait en garder un seul. Un seul. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est le squat. Le squat. C'est le squat. Mais c'est pareil, feu. les gars. Là, on va peut-être être critiqué sur cette vidéo, mais il y a des variantes. Le squat, ah ça oui. reste le même mouvement que la presse. Ça Bien dépend sûr. juste de votre morphologie. Si vous êtes apte à en faire, faites voilà. du squat. Il y a des gens qui seront plus efficaces pour la prise de muscle sur la presse. Il y en a d'autres sur le squat. Donc voilà, comme on l'avait dit pour les pectoraux, il y a des variantes qui existent. les exercices se ressemblent. Mais en tout cas, si on devait choisir un seul exercice pour les jambes... J'aurais pris le squat. parce, le parce squat. que Après même, c'est le même mouvement que la presse, je suis d'accord. Mais à la presse, je travaille moins ton gainage. Tu... Travaille moins tes lombaires parce que tes lombaires sont très sollicités sur la squat, ouais. sur le squat. Les trapèzes aussi et qui travaillent en statique vrai. pour garder la barre stable. Bien sûr. Et même, tu te sens puissant. C'est un exercice où tu te sens vraiment viril. Ouais, tu aussi plaisir. fort. Et comme pour les premiers voilà. exercices, ça libère un tu maximum d'hormones. Euh, ça brûle un maximum de calories. Donc le squat, c'est le top. C'est dans vos programmes, les gars. On et ça se fait même à la maison. Tu veux squatter, tu, peux, hop, ouais, tu et fais et des tu sauts, tu fais des squats. Tu pas un meuf, Tu fais Squat. C'est vrai. On arrête de prendre des gens maintenant hein. Donc là, on passe sur les deux exos finaux D'abord le deuxième Là, on est sur les légotes, tu vois, C'est vraiment les, la masterclass des exercices Ça va recruter vraiment Ça ne sera pas ciblé que sur le haut, que sur le bas Là, ça va recruter vraiment Presque l'intégralité du corps j'ai envie de te dire ouais. Et ça en général ça figure pas tous dans vos programmes Parce que déjà techniquement es c'est très dur Et en plus de ça ça demande beaucoup d'efforts ouais. Donc c'est pour les plus déter les plus courageux Quand tu veux te faire vraiment du mal voilà. tu fais ça quoi Mais c'est ce qui va maximiser vos gains les gars De toute façon les grands champions tu regardes ils font ces exos là bizarrement ouais, Bizarrement ça marche C'est bizarre oui Ils font pas de trucs bizarres Non hein. ils, ils font pas de pectoroisolation les... directe voilà. C'est bizarre L'essentiel Donc l'exercice numéro 2 ce sera l'épaule jetée Et le numéro 1 le deadlift les gars donc pour ces deux exercices Vous travaillez l'ensemble du corps De toute façon j'ai remarqué Plus le nom il est compliqué Et plus ça va être la merde <rire> plus est, Épaulé est... jeté <rire> Deadlift Tu sais que c'est la merde de la mort tu <rire> bon. sais que tu vas mourir Donc le deadlift Toute la chaîne postérieure euh, Sera sollicitée en priorité Même un peu les quadriceps Mais Si tu le fais en sumo tout par le exemple le corps travaille bien sûr il suffit juste C'est comme tout et euh, jeté On va travailler également tout le corps, tout le corps. Avec un accent sur euh, les deltoïdes antérieurs Les cuisses, les lombaires ah, Le dos bien sûr, la parce que... de... Enfin, c'est trop c complet. Ça, ça met l'accent beaucoup sur un muscle. Chaque exercice ouais. met l'accent beaucoup sur un muscle, mais tout le corps travaille. Ça, vous l'avez tous compris. Euh... Et pour les jeter au sol, évidemment. C'est quand tu prends la barre au sol. Parce que ah, je crois que le... tu parles de celui où tu es debout. Non, c'est le vrai. Au sol, le, le, bam le vrai. Et Alors, bam. là, là, en vois. là, ça fait trop mal. T'aimes en bien envoyer Germain. Là admettons moi je débute, je me dis bon ok, ils ont dit c'est ça les 5 meilleurs exos ben, je vais faire les 5 là, dans une séance. trois séances par semaine, est-ce que je vais avoir des résultats Peut-être de pense? ma mère que oui. Tu vas être comment <rire> Je vais traiter ton coach <rire> parce que c'est trop les sortes. C'est trop, c'est de, de la bagarre. Après ça dépend le nombre de répétitions. Là, tu, tu, ça tu peux, dépend de l'intensité que tu mets aussi. Tu peux toujours adapter euh, ta séance. Tu fais des séries longues, un peu plus légères, tu mais, vois, ça peut.. Mais déjà, non, ce serait pas l'idéal. Ouais, donc voilà, comme il l'a dit si vous les mettez tous dans le même entraînement ça va faire trop vous n'allez pas réussir à vous en sortir par contre vous pouvez en incorporer je dirais minimum 2 sur les 5 voire 3 voilà ça essayez à la suite de cette vidéo de pas corriger. en enchaîner hein non non non, non. c'est bon là ils ont compris un par séance Mais essayez de, de corriger votre, votre programme à la suite de cette vidéo en, en regardant ce que vous avez déjà mis dans votre programme et en essayant d'intégrer ces exercices à vos programmes c'est ça le, le plus simple pour euh, pouvoir tous les mettre c'est de faire un split on est d'accord tu commences au développé couché d'autres ouais, vrai. Euh, ouais tu non. C'est vrai qu'il y a Et épaule, ensuite Quoi, tu, tu mets épaules les jeux Tu peux même les mettre en full body. Oh. Ouais, mais tu peux aussi les mettre en full body. T'en mets deux par exemple le lundi, deux le mercredi un seul le vendredi ouais. après je fais de l'isolation évidemment tu vois on fait un petit truc oh, là, là, ça, ça commence à nous chauffer bon les gars <rire> on a plein d'idées en tête là donc si tu veux qu'on te coach et qu'on mette en place ces exercices polyarticulaires euh, dans ton programme n'hésite pas c'est sur www.fitnessfusion.fr et pour les compléments alimentaires comme vous le voyez de toute façon ils sont là dans le décor ils sont partout, je ouvrir mon slip et voir du QNT dedans, ils sont partout Alors, on va <rire> l'ouvrir non <rire> tu vas <rire> <t> rien <rire> ouvrir ah, <mais> <rire> Eh ben voilà, je savais que tu cachais ça dans ton SNIP. Ben non mais c'est pour les provisions d'aluminium. Je suis sûr que tu te secoues, il y a des Il y a des barres. Tombent. et des Non, non. non euh, je dis surmèles. C'est pas bien. Hein. Il y a des QNT <rire> qui tombent. Donc voilà, moins 20% avec le code Fitness Fusion. Comme d'habitude, ça nous aide, ça vous aide parce que c'est moins cher. Tout ouais, le est gagnant. Si vous nous regardez, c'est que vous consommez euh, des, des protéines et tout. Donc euh, plutôt que d'aller aider des gros youtubeurs, n'hésitez pas à nous soutenir. Les notre petits, code. toujours. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimousse et du Joe Force et Fun.